La rentrée de Dieu c'est ce samedi 21 euh, octobre. Euh, c'est l'entrée j'allais dire sous le signe de l'avenir qu'on fait, puisque, puisque le titre c'est l'aventure, le synode, l'aventure continue, c'est-à-dire, euh, c'est quatre ans, non, c'est pardon, c'est quatre ans après le synode, l'aventure continue, euh, parce que voilà, déjà quatre ans que nous avons fait ce synode qui avait, qui avait pour perspective de regarder un peu l'avenir de nos communautés. Alors, il y a des choses qui ont été faites, euh, tout n'a pas été fait, mais, mais on, a, on a surtout euh, euh, bien, bien ciblé un projet d'ensemble, qui un projet missionnaire aller vers les autres, quoi. Deux, une manière de le vivre euh, avec des, les différents acteurs. On a, on a remis en, en valeur la, la part que chacun doit y prendre, les prêtres d'un côté, les, les laïcs de l'autre. Et puis, et puis, troisièmement, on s'est donné quelques, quelques pistes intéressantes. Enfin, la, la, la place des diacres, la, la, la communication, le... Le langage, parce que pour aller vers les gens, il faut parler un langage qu'ils comprennent, en fait, etc. Des pistes comme ça. Quoi. Il y a, donc, donc, samedi 21, nous allons voir, euh, un peu avec toutes les forces vives du diocèse, comment ça se passe sur le terrain, que, quelles sont les choses qui ont bougé, et qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme effort pour la suite. Puisqu'il s'agit de dire l'aventure continue.